Terminé avec l'extracteur à contre-courant, voyons à présent comment réaliser une optimisation économique en se basant sur tout ce que nous avons appris grâce aux différentes méthodes de détermination du nombre d'étages tâches théoriques. Alors j'ai représenté ici de manière extrêmement simplifiée, en ordonnée le coût et en abscisse une représentation du point de fonctionnement. Alors pour une efficacité d'appauvrissement donnée, eh bien, on va placer deux points extrêmes L'un qui va représenter le débit de solvant maximum et l'autre qui va représenter le nombre des tâches théoriques infini. Alors, on comprend bien que plus on augmente le nombre des tâches théoriques, plus on va avoir un coût de construction de notre extracteur qui va être important. A l'inverse, plus on va augmenter le débit de solvant, donc en se déplaçant dans ce sens-là sur le graphique, plus on va avoir un coût de fonctionnement de l'installation qui va être important parce qu'on va consommer beaucoup de solvant. Et donc, finalement, la combinaison de ces deux tendances, puisque finalement, le coût de fonctionnement de notre installation, c'est une combinaison du coût de construction, donc d'investissement et du coût de fonctionnement, eh c'est la somme de ces deux cours. Donc, on va dire qu'elle est à peu près comme ça. Donc, on comprend bien que ben, si on a un nombre d'étages infini, forcément, le coût va exploser. Si un, nombre un débit de solvant très important, on va aussi avoir un coût qui va être très important. Et puis, donc, entre les deux, on a cette courbe qui passe par un minimum, et donc il va y avoir un point de fonctionnement optimal. Alors ça ne correspond pas forcément à l'intersection des deux courbes que j'avais présentées au départ. Donc on va faire à chaque fois un compromis entre le nombre des tâches théoriques et la consommation de solvants pour essayer d'avoir un coût le plus faible possible. Alors ici, je vous ai présenté quelque chose de très simplifié en termes d'optimisation économique. Bien sûr, lorsque l'on va vouloir faire les choses plus précisément, il va falloir faire des calculs plus détaillés. Mais ça donne déjà une première idée de la manière de choisir les conditions de fonctionnement de notre extraction à contre-courant.